Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des dernières nouvelles concernant la cryptomonnaie Baby Doge qui ne cesse de nous surprendre. Baby Doge a augmenté de près de 300% en un seul mois. La mise en ligne du portail de burn. Baby Doge devient la 68 e cryptomonnaie en capitalisation boursière selon CoinGecko. Avant de parler de tous ces points, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Le lancement du portail de Burn. Officiellement lancé le 13 février, ce portail permet de diminuer drastiquement le total supply de Babydosh Coin. L'équipe nous informe qu'avant le 1er avril 2023, à chaque fois qu'un utilisateur brûle un jeton via le portail de Burn, l'équipe officielle détruira 5 jetons. Cela voudrait dire que si la communauté brûle 5 quadrillons de pièces, l'équipe brûlera 25 quadrillons de plus. Le lancement du portail de Burn aura 3 avantages majeurs. Premièrement, il donnera le pouvoir de destruction des jetons à la communauté. Deuxièmement, il permettra aux utilisateurs d'acheter des jetons Baby Doge à des coûts inférieurs. Troisièmement, cela conduira à une diminution de l'offre de Baby Doge. Selon les données de suivi de burn de Baby Doge, au cours des dernières 24 heures, 24 558 798 588 954 jetons Baby-Doge ont été détruits, d'une valeur équivalente à 86 766 dollars américains. La montée en puissance du projet Baby-Doge Coin. Baby-Doge a récemment augmenté de manière assez fulgurante. Selon les données de CoinGecko, Baby Doge a augmenté de 287,9% au cours des 30 derniers jours, de 174,8% au cours des 14 derniers jours et de 44,9% au cours des 7 derniers jours. La montée de Baby Doge dans le top 100 des crypto-monnaies, alors que le prix de Baby Doge continue de monter en flèche, la valeur marchande de Baby Doge a maintenant atteint 670 millions de dollars américains, devenant la 68 e plus grande crypto-monnaie en capitalisation boursière dépassant des projets tels que Swap, BitTorrent, BitDAO, et IOTA selon CoinGecko. Baby Doge Army est à la mode sur Twitter. Selon Twitter Trends la communauté Baby Doge est tellement active sur le réseau social. Il ressort que le terme Baby Doge Army est sur la liste des termes les plus recherchés sur Twitter, avec pas moins de 15 000 tweets liés. C'est tout pour cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et liker cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si Baby Doge a la capacité de faire comme son concurrent Shiba Inu.